Présentation de Julien Pallard et Claire Ruvillet pour euh, la traduction de la doc de Python et l'internationalisation. Ben bonjour. Euh, donc, bah, il m'a gâché mon, mon début. Hein. Il a dit ce que c'était. Il dit huitaine. <rire> donc, voilà, on va vous parler de, de traduction cet après-midi. Euh, comment je déplace bon. Comme ça. Donc, euh, internationalisation, c'est un très joli mot, mais très long. Euh, très pénible à écrire et qui en plus re rentre pas dans les slides. Hein. Donc on l'abrège traditionnellement en i18n car il commence par un i, finit par un n et comporte 18 lettres. D'après le W3C, euh, l'intonisation. Voilà. Soit je vous laisse lire, je vais peut-être vous laisser le lire en anglais parce que c'est plus simple <rire> que tout relire. Mais globalement c'est le fait de traduire dans d'autres langues, mais ce n'est pas que la traduction des phrases, il y a aussi le contexte qui va devoir être traduit. Il va y avoir la monnaie, il va y avoir un, pas mal de petites choses à traduire dedans. Et puis, il y a une deuxième, un deuxième mot qu'on que vous allez croiser dans la présentation qui est localisation. La localisation, c'est vraiment l'étape de traduction. On va vous redétailler tout ça, mais il y a l'internationalisation qui va permettre la traduction, et la traduction elle-même. Et là encore, je dis bien, ce n'est pas que le vocabulaire, ce ne sont pas que les phrases, mais il y a aussi la culture, il y a aussi euh, de tout ce qui est monnaie, euh, même disposition du clavier, des choses de genre qui, qui doivent être prises en compte quand on veut permettre à un utilisateur d'une autre langue que celle de l'auteur du logiciel ou de l'application d'avoir la même interaction, la même expérience, mais dans sa propre langue, dans sa propre culture. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'internationalisation, c'est le fait de permettre à, à des gens de venir intervenir et de venir traduire. Donc c'est l'auteur qui doit faire ce travail-là, qui doit faire en sorte que son code, que les phrases qui apparaissent, que les, les éléments qui apparaissent soient traduisibles <rire> Et la localisation I10N, c'est bah, partir de ce code qui est préparé et faire le boulot de traduction. Et là, pour le coup, on n'a pas forcément besoin d'être technique. Jusque là, tout va bien Moi je suis Julien Pallard, je suis CTO à Melty Group, euh, j'ai quelques petits side projects que vous retrouvez sur mon github et si on s'ennuie vraiment à la fin je vous en parlerai un peu plus en détail. Euh, qui a déjà croisé la base de données locale Levez la main. Qui a, okay, cool, qui a déjà croisé typiquement LC underscore all et qui ne sait pas ce que pourquoi hall qui ne sait pas ce que c'est qu'il a juste croisé en disant « Hey, j'ai un bug, et la solution c'est de le changer, mais en fait derrière, je sais pas ce qu'il y a. » Cool, je ne sers pas à rien alors. <rire> euh, donc, euh, Claire vous a expliqué tout à l'heure, la traduction, il euh, y a plusieurs vocabulaires, il y a plusieurs phases. Enfin, l'internationalisation en général, je... c'est chiant à prononcer, je vraiment... I-18N, en général, il y a plusieurs phases. Et euh, un des gros blocs, c'est s'adapter à la culture, ou à chaque culture donc à chaque local, de tous les pays. Et Un développeur ne peut pas s'amuser à connaître ça tout seul ou entièrement, à prendre ça, parce qu'il y a énormément de locales différentes. Et donc il y a une base de données, qui est packagée sur la plupart des OS, qui est packagée sur Debian typiquement, qui va contenir tous ces petits détails de culture. Euh, donc comme je disais, c'est une base de données, ça ressemble à ça, c'est dans l'usr-share, vous pouvez le retrouver. Euh, c'est des fichiers textes, et typiquement, euh, la description de la monnaie de la France, euh, c'est euh, un symbole. Donc euh, ça, c'est euh, des caractères Unicode, mais vous les reconnaissez, c'est de la ski, c'est EUR, euh, avec un espace. Euh, le symbole, vous ne le reconnaissez pas parce qu'il est hors de la table à ski, je pense, mais c'est le caractère unicode de euro, etc. etc. Donc on groupe en France, trois par trois, euh, les, les nombres dans la monnaie, il n'y a pas de symbole pour les nombres positifs, il y a un symbole pour les nombres négatifs, c'est le moins, etc. Et pour tous les pays, ça peut être différent, il y a des pays qui représenteront leur monnaie différemment avec un autre symbole, etc. Donc il y a une base de données complète, et nous, en tant que développeurs, on n'a pas à s'en soucier. Et heureusement, on n'a pas envie. Euh, dans cette base de données-là, il y a plusieurs catégories. Euh, LC Message, qu'on retrouve le plus souvent, qu'on connaît, c'est la traduction des messages d'erreur les plus typiques. Ça évite d'avoir à retraduire à chaque fois la même chose parce que finalement les messages d'erreur sont un peu toujours les mêmes. Euh, comme disait euh, Grenoia tout à l'heure, il euh, y a euh, les nombres qui ne s'écrivent pas forcément pareils. Des fois on utilise le point, des fois on utilise la virgule. Euh, les dates, les adresses, les noms des gens, etc. Tout, tout peut avoir une petite différence. Collate, c'est pour le, les tris des lettres. Dans certaines langues, ils ne trient pas toutes les lettres pareilles, typiquement en espagnol deux L, ça va pas se trier pareil qu'en français, parce que pour eux, c'est une lettre dans leur alphabet. Euh, je vais pas vous parler plus que ça de local, parce que de toute façon, ça fonctionne, c'est stocké, c'est super facile à utiliser, toutes les STD STDlib vont l'utiliser pour vous, et vous n'avez pas trop à vous en soucier. Donc si vous voulez aller plus loin, tout est documenté dans MAN5Local. Et si vous voulez rajouter une locale, allez voir là-dedans, ils expliquent le format de la base de données mais il euh, y en a 333, je crois, package Debian, donc je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup à rajouter. Euh, si vous voulez jouer avec, parce que en Python on va tout de suite se dire ah, « tiens, c'est sympa ce qu'il raconte, on va essayer d'afficher une date dans une autre langue euh, », vous ne pourrez pas le faire par défaut, parce que vous n'avez pas la locale de cette langue qui est compilée. Elle est présente dans la base de données, mais il euh, y a une étape de configuration, de compilation certainement, euh, vous aurez besoin d'un DPKG reconfigure local sur une Ubuntu ou une Debian. Renseignez-vous sur votre OS, à mon avis à cette étape-là à faire aussi. Si elle n'est pas faite, vous ne pourrez pas changer de local. Donc un exemple en Python, euh, si vous avez la locale frfr-utf8 installée, vous pouvez faire un local.7local. Local, donc euh, local c'est dans la stdlib de Python, et si vous faites un datetime, vous aurez la date en français derrière. Alors que si vous mettez la locale euh, américaine, vous aurez une date au format américain. Donc tout ça, finalement, on n'a pas vraiment à s'en soucier, c'est la partie de l'internationalisation qui fonctionne. Ensuite, là où il y a peut-être un peu plus de travail pour nous, et, euh, et c'est pour ça qu'on est là, c'est la traduction. Parce qu'à part les messages d'erreur qui sont dans la base de données des locales, euh, tout ce qui est spécifique à votre application, vous allez devoir le traduire ou le faire traduire. Euh, là, j'ai récupéré cette image-là dans Sphinx Doc, euh, qui est déjà internationalisée. Donc, quand on utilise Sphinx Doc, toute la partie internationalisation, elle est déjà faite. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus que la partie localisation à faire, c'est-à-dire réellement traduire. Euh, finalement, donc là, ça part de Sphinx, donc de fichiers .rst. Ça pourrait partir de votre code. Euh, L'idée, c'est à partir du code de retrouver les chaînes à traduire d'en faire un template, de, une base de données de chaînes à traduire, de donner ça au traducteur. Le traducteur va aller traduire dans des points PO, Portable Object, j'en parlerai peut-être un peu après, ce que c'est, c'est une base de données avec toutes les chaînes. Donc elle arrive à traduire, le traducteur vous la rend traduite. Il y a une, une étape de compilation pour obtenir un format binaire pour pouvoir requêter un peu plus vite au runtime, parce qu'on n'a pas trop envie que la traduction, ça nous pourrisse les perf on repart d'ici maintenant qu'on a le point mo on va pouvoir euh, au runtime à l'affichage avoir une version traduite qui s'affiche donc la partie euh, la première partie trans aller chercher les choses à traduire que ce soit dans le RST ou ailleurs et les transformer euh, en une base de données de choses à traduire ça se fait par la première étape euh, ça se fait par euh, du marquage explicite donc dans la plupart des langages, on utilise la fonction « underscore », c'est-à-dire qu'on alias « getText » en « underscore ». Et tout ce qui se retrouve dans un appel de fonction « underscore » se retrouve marqué comme « à traduire », ce qui fait que derrière, automatiquement, on va pouvoir aller parser le code et aller extraire toutes les chaînes à traduire, puisque le marquage est un peu explicite. Après, par exemple, en Jinja 2, ça se fait comme ça, ce qui fait qu'il va y avoir peut-être différents moteurs en fonction des langages que vous utilisez pour aller extraire automatiquement ces lignes-là. Comme ça vous n'avez pas à construire vous-même la base de données de ce qu'il y a à traduire. Pour faire ça, en fonction, comme je disais, du projet que vous utilisez pour Sphinx, ben ça va être GetText. Il va vous parser tous les RST, et vous construire le .po. Sinon, Pibabel Extract, Django Admin MakeMessage, GetText. Vous vous renseignez en fonction de ce que vous utilisez. Il y a forcément un outil pour faire cette étape-là. Faites le pas à la main. Euh, ce que ça va vous faire, c'est un fichier euh, .pot, portable object template si ma mémoire est bonne. C'est une base de données au format texte, euh, avec les messages à traduire et les traductions donc qui ne sont pas encore renseignés. Ce sera le travail du traducteur de remplir ces traductions, évidemment. Euh, pour éditer un point .po, évitez de le faire euh, à la main, il y a pas mal d'outils sympas pour le faire, donc POEdit, transifex.com, euh, que je n'ai pas encore essayé d'ailleurs, pardon, euh, mais qui est très utilisé dans pas mal de logiciels open source. Moi j'utilise beaucoup V sur Android, parce que je traduis beaucoup euh, dans le Métro et dans le RER. Et voilà, il y a plein d'autres éditeurs de, de .PO. Une fois traduit, ça ressemble simplement à ça. Et euh, la partie compilation de, .mo, euh, de .PO en .MO, donc Portable Object en Machine Object, donc format texte à format binaire, Pareil, ça va être dépendant de, de l'environnement dans lequel vous êtes. Par défaut, c'est MSGFMT euh, quand on est en getText pur, mais en Django, bah, ça va être Django Admin Compile Message, etc. Lisez la doc de ce que vous utilisez et ils vous diront comment faire. Mais sinon, le processus, ce sera toujours le même. On va toujours passer par des points PO, on va toujours aller vers des points MO, ça va être toujours la, le, dans le même ordre, avec à peu près les mêmes commandes. Euh, on a un module en Python getText, donc c'est celui-là. Euh, qu'on alias en underscore, parce qu'on n'a pas envie de taper getText à chaque fois qu'il y a un print avec quelque chose à traduire dedans. Et euh, dans getText, il n'y a pas que underscore, il y a aussi quelques petites variantes, par exemple ngetText pour gérer les pluriels, parce que les pluriels ne se gèrent pas pareil dans toutes les langues, et vu qu'on ne peut pas le deviner, on ne peut pas savoir exactement comment toutes les langues se, se comportent. Au lieu d'essayer de gérer les pluriels soi-même, on délègue ça à ngetText, et ngetText s'adaptera après euh, en fonction de la langue choisie. Euh, je voulais parler de pégay parce que je trouve ça super, pégatext, ça permet de donner du contexte. De dire, euh, bah là je suis en train de parler d'une date et pas d'un fruit, quand on parle de date, parce que date ça pourrait être un fruit, etc. Des fois on a besoin de contexte, ne serait-ce que euh, quand on code en anglais, des fois on a besoin de dire, bah là je m'adresse à toi ou à vous, et vu qu'en anglais il n'y a pas ça, on peut le mettre dans le contexte, ou c'est masculin ou féminin, etc. Donc souvent on a besoin de contexte, et... Euh, ça désambigu pour le traducteur d'avoir un peu de contexte, de dire, ah, on est en train de traduire une phrase au féminin, donc il va falloir que dans ma langue, vu que contrairement à l'anglais, je dois le prendre en compte, euh, je vais le traduire comme ça. Euh, sauf qu'en fait, en Python, Peggetext, ça n'existe pas. Il y a une issue ouverte pour dire, eh, hey, ce serait bien d'implémenter » Donc quand on a fait les slides, j'ai mis pg-texte, Claire a enlevé pg-texte en disant, bah non, ça n'existe pas. <rire> oui, en fait, ça n'existe pas. Donc euh, si quelqu'un a un peu de temps pour le faire, je pense que c'est super utile. Enfin, moi, j'utilise. Euh. Ensuite, euh, je pas loupé de slide ici, c'est bon. Ensuite, euh, Podpy, euh, je pense qu'il y a d'autres projets de ce genre-là, mais je voulais vous parler un petit peu de euh, comment on teste les traductions. Parce que une fois qu'on a fait l'internationalisation, qu'on a mis les underscores là, partout où il fallait, les marqueurs partout où il fallait, euh, on ne va pas attendre qu'un traducteur traduise tout pour se rendre compte qu'en fait on a oublié de marquer euh, 3-4 chaînes de caractères. Donc il y a souvent des outils pour faire ça, typiquement Podpy qui est assez facile à utiliser, c'est un petit peu comme un traducteur automatique qui va aller traduire de la merde volontairement. Comme ça, vous lui dites « traduis-moi tout », vous les affichez votre application avec cette traduction-là, et si votre application est effectivement entièrement remplie de UTF-8 bizarre, c'est que vous n'avez rien oublié. Et s'il y a une phrase en plein milieu qui n'est pas toute dégueulasse, bah c'est que vous l'avez oublié. Donc ça permet de tester vite fait, visuellement, voir si vous avez rien loupé. Il euh, y a aussi un truc que PodPy propose, enfin que les autres proposent aussi, c'est euh, de générer des chaînes qui sont plus longues. Parce qu'il y a des fois dans des langues où les traductions vont se retrouver plus longues et ça va dépasser, ça va être dégueulasse. Donc il y a possibilité de dire à PodPy, « et hey, fais-moi des chaînes un peu plus longues que je vois si ça casse pas tout au niveau graphique. » Donc euh, n'oubliez pas ces étapes-là que tout le monde oublie et que personne ne fait. Alors. Euh, donc, vous avez, il, Julien vous a déjà montré quelques chaînes. Euh, on va regarder un petit peu comment, comment ça se fait pour de vrai. Donc, il vous a expliqué le coup de l'underscore. Et donc là, la chaîne qu'on a euh, pour le moment, la chaîne du haut, <coughs> va vous donner, soit en anglais, va vous donner « Hello Guido », ou en français, vous allez traduire le « Hello », le « Name », il vient de votre variable. Bonjour Guido. Parce que là, tout va bien. Par contre, il faut faire attention à la façon dont tu l'utilises. suis quel bon... Zut, pardon. En bas. Alors en, en Python, quand on utilise les accolades de cette façon-là, soit, soit vous mettez rien dans l'accolade, soit vous mettez une référence pour savoir que c'est telle variable qui va aller à tel endroit. Si vous faites le premier, vous allez. Ça va qu'en français et en anglais, ça se met dans le même ordre. Donc, euh, Guido likes Python, euh, Guido aime Python, tout va bien. Mais si vous avez une, une autre langue, euh, il vaut mieux utiliser la deuxième que la première. Mais encore mieux, on peut mettre des noms. Comme ça, le traducteur, moi, le. On voit un peu plus de quoi ça parle. Ce qui va permettre de traduire, là, typiquement, le day is, il est traduit, mais months et days, qui sont des, aussi des choses qu'on va avoir besoin d'inverser, vous allez pouvoir le changer. Et puis, il euh, y a des gens qui vont se dire euh, bah ouais, mais je vais traduire que les parties, enfin, je vais, moi, je vais passer à getText » que les parties euh, qu'il y a vraiment besoin de traduire. Et puis, euh, je vais vous retrouvez avec un traducteur qui, qui fait ce qu'il peut. Hein. C'est une bleue voiture. Voilà. Bon, alors si on récapitule entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Première chose à ne pas faire donner une chaîne formatée à Gettext. Donc c'est le premier exemple tout à l'heure. Si je lui donne ça, il génère ça en remplaçant. Donc, le traducteur peut inverser. Et ensuite, ça passe à format. Sinon, ça formate, et ensuite, ça passe à getText. Donc, ça ne va pas s'en sortir, parce qu'il va avoir le nom de la variable dedans, le, le contenu de la variable dedans, et si la variable change, vous avez perdu. Pensez que le pluriel se gère de la même façon dans toutes les langues. Grave erreur. Donc Pour ça, il y a des solutions. Vous pouvez... Donner deux versions de la chaîne. Une version singulier, une version plurielle. C'est bon pour le moment Et pensez surtout, grave erreur, pensez que les traducteurs vont toujours mettre les mots dans le même ordre. Ça ne marche pas. Ça se voit déjà avec l'anglais, mais avec d'autres langues, si on prend la différence entre le français et le chinois, ça devient une catastrophe si vous avez bloqué les mots. D'où l'usage de ce genre de choses. Vous allez pouvoir vraiment passer les variables et pas faire. Euh... Voilà, avec le %s, on n'a pas moyen d'indiquer quelle est la variable qui va à quel endroit en Python. Avec les accolades, on peut. Donc il faut privilégier les accolades avec euh, vraiment indiquer quelle est la variable que vous envoyez à chaque endroit où il des accolades. D'accord Bon Alors maintenant, pourquoi est-ce que nous, nous deux là, on vous parle de tout ça depuis tout à l'heure Eh bien, en fait, on a un projet qu'on va appeler doc.python.org/fr. C'est le nom du projet. On va y arriver un jour. <rire> alors, il existe d'autres. Bon, C'est un projet de traduction en français de la documentation officielle de Python. Il existe des projets de traduction de cette documentation dans d'autres langues, dont le japonais et l'argentin. Ben, oui, c'est espagnol mais adapté pour l'Argentine. Et cette doc, comme vous devez déjà tous le savoir, est construite en Sphinx doc, ce qui est relativement pratique. Alors ce projet, il n'est pas très récent. Il date d'il y a 4 ans. Euh, on était à la Villette pendant les sprints. Euh, on était venus, on était plusieurs à faire un sprint traduction. Puis au moment, quelqu'un a dit bah, c'est cool de traduire, mais euh, au fait euh, ça apparaît où ce que vous faites ben, on ne sait pas, on a trouvé un transifex euh, qui était déjà commencé avec la traduction française, mais c'est vrai, on ne sait pas où ça apparaît. Ben, en fait, ça apparaissait nulle part. Nulle part, la doc française n'était régénérée. Et puis le transifex... Euh il, avait, il était issu d'un Google Summer of Code de plusieurs années avant. Euh, la personne qui était en contact euh, bah, n'avait plus cette adresse là donc il euh, n'y a personne qui répondait. Euh, on a tenté de contacter les gens de la documentation de Python. Euh, ça a fait un flop. Hein. Je n'ai jamais eu aucune réponse sur la mailing list. Hein. C'est passé euh, complètement inaperçu. Donc, bah... On s'est énervé un petit peu, et puis à plusieurs, euh, le projet s'est monté. Donc il euh, y a eu un GitHub de mis en place, euh, avec euh, rapatriement du Mercurial de, de la doc officielle, euh, conversion du Mercurial vers GitHub, euh, et permettre l'introduction des traductions dans GitHub. On avait réimporté les traductions qui étaient dans le Transifex, qu'il a fallu nettoyer, parce que le Transifex ne demandait pas d'authentification, donc il était spammé. C'était une horreur. Donc, il y a eu vraiment, en 2012, là, sur le, pendant la PyCon, il y a eu une espèce d'énorme vague de mouvement Trois jours plus tard, le truc était en place. On avait une page web qui permettrait de voir la traduction d'une seule version, qui était la version 2.7. Et puis, le soufflet est redescendu. Genre, euh, beaucoup redescendu. <rire> il n'était pas mort, hein, la page, elle existait toujours. Hein. Je répondais toujours aux mails, mais il euh, n'y avait pas de questions par mail. Donc euh, voilà, il se passait rien. Puis fin décembre, enfin euh, fin décembre, mais fin, fin 2015, il euh, y a quelqu'un qui est arrivé, qui a motivé, qui a foutu un grand coup de pied dans la fourmilière, puis pas juste motivé avec des grandes idées, je veux dire, il les a mis en œuvre. Il a vraiment appliqué ses idées. Je vous le donne en mille, hein, il est là. Et il s'est tellement secoué fin décembre 2015 qu'au début janvier, euh, il avait euh, accès route, euh, il avait mis en place euh, beaucoup d'autres choses et il était déjà responsable du projet. <rire> et donc maintenant, bah, je vais lui laisser parler parce que la suite, euh, bah, c'est son boulot à lui. Bon, c'est facile d'être leader d'un projet quand tu es tout seul. Hein. <rire> Mais euh, bah, globalement ça s'est assez bien passé. J'ai beaucoup avancé fin 2015, début 2016. Il euh, y a même des gens qui sont arrivés pour m'aider, surtout pendant les vacances. Les gens s'ennuient, les gens viennent m'aider, donc il y a eu je crois 12 contributeurs au total. Donc finalement c'est cool, je suis pas tout seul. Euh, en ce moment, moi je suis un petit peu au point mort parce que j'essaye, il euh, y a une issue ouverte, j'essaye de pousser docs.python.org fr. Effectivement, ça répond pas beaucoup, euh, mais j'ai quelques réponses de temps en temps, j'avance un petit peu. Euh, j'ai une pull request sur euh, le script qui génère le, la doc US. Donc J'ai une petite pull request pour euh, mettre la doc FR dedans. Bon, la pull request n'est toujours pas acceptée, mais euh, j'avance, je pousse. Euh, généralement, on pose la question, euh, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu passes du temps à traduire la doc C'est quoi l'intérêt derrière, finalement On sait tous parler anglais euh, tout le monde sait parler anglais, mes enfants savent parler anglais. Bah euh, en fait, euh, parce que je m'ennuie. <rire> et que dans le RER, c'est pas toujours facile quand tu es debout de sortir un laptop et d'aller coder. Donc euh, bah je me suis dit, euh, des fois je regarde des séries, et des fois je vais traduire la doc de Python. Je pense que ça a plein d'autres side effects sympas. Je pense que c'est un gros outil l'égalisation pour Python. Parce qu'on aime tous Python, et à chaque fois que quelqu'un dit hey, « Dans quel langage je dois commencer à apprendre à coder ?» Notre réponse à tous, à chaque fois, c'est « Ah, il faut que tu commences avec Python !» Et ces gens-là, qui sont débutants, ils ne sont pas forcément tous très très bons en anglais. Donc je pense que c'est un bon outil de dire, bah, Commence en Python En plus, il y, y a le tuto en français, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, et euh, éventuellement plus tard, tout le reste de la doc en français. Moi, personnellement, je pense que le langage, ça ne devrait pas être un frein pour apprendre Python. Peu importe, là, j'ai le niveau de scolarisation. Euh, j'ai enseigné l'année dernière à, euh, je crois que c'était un charpentier à la retraite. Je ne connais pas son niveau d'anglais, mais... Euh, Peut-être qu'il n'était pas très bon en anglais, je ne sais pas, donc pour lui c'était peut-être cool de avoir un peu de doc en français. Et même pour les enfants, euh, si on veut enseigner à des enfants, ça peut être sympa. Et pour le coup, l'idée que l'anglais soit pas un prérequis à Python, je pense que ça pourrait même euh, avoir l'effet inverse. C'est-à-dire au lieu de dire « apprends l'anglais, après t'apprendras Python », ça pourrait dire bah, « apprends Python » parce que finalement Python va doucement aller t'introduire à du vocabulaire anglais et finalement Python deviendra un outil pour apprendre l'anglais. Et je le préfère dans ce sens-là, moi, personnellement. Euh, apprendre deux langues en même temps, c'est dur. Euh, comme Claire vous le disait tout à l'heure, on a un Github. Euh, je, je me suis amusé à faire un dossier par version, parce que quand j'ai récupéré le projet il n'y avait que Python 2.7 et moi je suis plutôt Python 3.5. Donc euh, j'ai fait un dossier par version, je travaille que dans 3.5. Si vous rejoignez la traduction un jour, euh, ne traduisez que dans 3.5. On a des scripts pour aller répliquer les traductions euh, sur les versions précédentes quand elles matchent. Et quand elles ne matchent pas, c'est pas grave. L'important c'est de traduire euh, les versions récentes, le reste on verra quand on s'ennuiera. Donc, euh, on traduit les versions les plus à jour. L'adresse du GitHub est là-haut, si vous voulez aller voir. C'est le GitHub de l'AFPI. Hein. Euh, progression, euh, j'ai commencé, J'ai pas les chiffres exactement euh, fin 2015, mais j'ai commencé début décembre 2015, je crois. Et euh, au début, j'ai été vite. J'ai monté jusqu'à 23% il n'y a pas si longtemps que ça. Et depuis euh, juillet-août, euh, je suis plus concentré sur le merge sur docs.python.org, donc là je ne traduis plus en ce moment. Mais voilà, on a eu 12 contributeurs au total, donc ça avance bien. Euh, dans le GitHub, dans le Redme, j'ai un petit script qui me fait un tableau de la progression. Et là, comme vous pouvez voir, sur pas mal de sections, on a déjà fini de traduire, que ce soit de 27 à 35, sur pas mal des pages de la doc. Et il y a une autre partie euh, un peu moins traduite. Donc, euh, normalement, le glossaire, on est à 100% sur 3.5, mais il y a dû y avoir des petites modifs upstream, donc on n'est plus à 100%. Et le tuto aussi, j'essaie de le maintenir à 100%. De temps en temps, il y a des petites modifs, des petites corrections upstream euh, qui me font redescendre à 98-99%. Mais généralement, c'est un ou deux mots à corriger et à revalider. Ça repasse à 100% assez facilement. Euh, le comment on fait si on veut aider à traduire euh, il suffit de cloner le repo, on a un makefile qui génère la doc en local. Vu que c'est un sphinx, il n'y a pas besoin de serveur, euh, file de point slash, slash, slash home, euh, etc. ou peu importe votre s, il doit y avoir un moyen d'accéder à des fichiers en local. Donc il n'y a pas besoin de serveur, il n'y a pas besoin de se casser la tête, le makefile s'occupe de tout. Donc euh, si vous utilisez poedit, bah vous éditez un point po, sauvegardez, vous faites make derrière et vous avez la doc en local pour voir vos modifs. Vous pouvez faire une pull request, C'est pas très compliqué finalement. Et ce, voilà ce que ça donne. Euh, la partie euh, pousser ça sur slash /fr, bah c'est en progrès. Il y a ma pull request qui a été la seule pull request de l'histoire de Docs Build Script qui doit être utilisée par à peu près que le mainteneur de la doc US qui est tout seul et qui a vraiment pas beaucoup de temps, j'ai l'impression. Il euh, y a deux issues maintenant qui sont ouvertes sur euh, à peu près le même sujet, où j'essaye d'avoir de, des gens qui se concentrent à, même sur mes issues. J'ai un peu l'impression qu'Upstream, quand ils vont sur euh, le bug tracker, ils cherchent les bugs intéressants, et quand ils voient Doc, en fait ça apparaît pas à leurs yeux. <rire> Je pense que la Doc, ça ne les intéresse pas du tout. Donc j'ai un peu du mal à, à leur dire « Hey, regardez, on est là, on fait des choses, mais bon, ça va avancer ». Et euh, après, je pense que ce qu'on pourrait aller faire, une fois qu'on aura slash FR, c'est euh, aller voir les Japonais et euh, les Argentins et leur dire "Bah, regardez ce qu'on a fait. Euh, on a fait un truc à peu près carré, normalisé avec euh, une pull request dans Docs Build Script qui euh, s'ouvre à toutes les langues. Donc, il suffit que vous ayez un repo GitHub à peu près propre et ça marche. Et vous pourriez avoir slash JP, slash ES, etc. Et ça pourrait peut-être motiver euh, d'autres pays à traduire aussi." Et finalement, avoir une doc bien internationalisée, je pense qu'on y arrivera peut-être un jour. Moi, j'aimerais bien aller vers ça. Quoi. Ensuite, si vraiment on s'ennuie un jour, il euh, y a des choses. Disons que Sphinx est très bien parce qu'il est déjà internationalisé, donc tout ce travail-là n'est pas à faire. Mais il y a peut-être des choses qui pourraient être sympas à rajouter à Sphinx. Parce que Typiquement, euh, les paragraphes qui ne sont pas traduits s'affichent de la même manière que les paragraphes traduits. Moi j'aimerais bien que graphiquement ce soit légèrement différent, voir qu'il y ait une petite bulle qui dise bah, « Tiens, ce paragraphe n'est pas traduit, mais si tu veux, euh, viens aider à le traduire. » Voilà. Donc il y a des petites améliorations, je pense, qu'on pourrait rajouter à l'international 1 ah, i i18n de Sphinx. Voilà, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais je pense qu'on a le temps pour des questions. Ouais, on a largement le temps pour des questions. Qui a des questions Oui Peut-être, un. est-ce qu'on a un micro pour lui pour le... Non Bon, je vais répéter ta question, alors. Oui. Euh, moi, personnellement, je commis directement dans le repo, <rire> parce que je m'embête pas, surtout sur les périodes où je suis tout seul, je vais pas m'embêter. Euh, sinon, la plupart des gens font des pull requests, oui. Euh, au début j'étais extrêmement strict sur les pull requests. Euh, J'avais tendance à dire bah non tiens là il y a 2-3 petites euh, erreurs de normes sur ton point des choses comme ça. Euh, je suis un peu moins strict en ce moment, parce que il bah, n'y a pas grand monde, donc quand il n'y a pas grand monde, ça ne sert pas forcément non plus euh, d'être vraiment très strict. Mais voilà, les contributeurs généralement font des pull requests. Généralement sur des gros, grosses parties de sections, généralement ils travaillent chez eux pendant longtemps. Uh, ils posent des questions uh, sur IRC, sur diaspiton-fr, ou ils posent des questions dans une issue. Uh, ils travaillent de leur côté. Et quand ils ont un gros bloc de traduit, ils me font une grosse pull request. Généralement, c'est comme ça que les gens travaillent. Mais, uh. je suis ouvert à d'autres moyens. J'avais essayé aussi un peu un site comme Transifex. Je pense qu'on pourrait retourner aussi sur Transifex, tout en laissant le GitHub et permettre aux gens de travailler soit par GitHub, soit par Transifex. Je ne sais pas si c'est un, un qui connaît Transifex ici. Ça fait deux personnes, trois. Et vous avez déjà traduit avec Transifex Vous avez des projets sur Transifex Vous connaissez deux noms Qui a un projet sur Transifex Personne Essayez de traduire des trucs Et euh, euh, Je ne sais pas où ils en sont, mais c'est possible, oui. possible, oui. Ce qui fait que si on arrive à avoir slash fr ça pourrait les intéresser d'avoir slash JP je pense. Oui Sachant qu'éventuellement, il y a aussi une alternative libre à 30 fêtes, et bien sûr, j'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom, j'ai oublié Je commence à monter qui fonctionnellement est à... D'accord. On rester dans le libre, éventuellement, et ça... Ok, je chercherai... à. Euh, la question c'était, enfin c'était pas une question, c'était il existe euh, un, une alternative libre à Transifex. J'avais essayé une alternative propriétaire à Transifex, mais euh, qui n'avait pas beaucoup plu, dont j'ai aussi oublié le nom. Le Comment euh, J'ai essayé Crowdin, oui. Mais c'était pas ça. Mais oui, j'ai essayé aussi. Euh, Crowdin, le souci c'est que les gens font du Google Translate. Quoi. Ah ouais. Donc euh, quitte à faire du Google Translate, je sais faire tout seul. D'aller sur Crowdin pour... Euh, D'accord. Mmh. D'accord, oui, c'est une idée, oui. Mmh. Plus orienté traduction, mais c'est assez proche dans la philosophie, oui. Il y avait une autre question par là-bas, oui. Ouais, c'est une bonne question pour ça en fait on a euh, on a une issue sur le github Ah à chaque fois je fais l'erreur oui, ma souris on a une issue sur le github où les gens peuvent réserver des sections quand ils savent qu'ils vont travailler longtemps sans tenir les autres au courant dessus ils peuvent aller se, se déclarer sur l'issue ici et d'ailleurs on en profite pour euh, conseiller pour euh, la priorité qui fait quoi voilà une petite issue qu'on met à jour là-dessus, avec qui est en train de travailler sur quoi. Donc là, il euh, y a datetime.rst qui est réservé par quelqu'un, et euh, moi je me suis réservé stdtype.rst, je travaille dessus en ce moment, et euh, j'ai essayé de mettre euh, dans l'ordre les plus prioritaires en premier. En fait, j'ai été demandé euh, upstream, à docs.python.org, de me fournir une journée de leur log. J'ai fait des statistiques dessus pour regarder quelles étaient les sections de la doc, qui étaient les plus utilisées, pour les traduire en priorité, plutôt qu'à les traduire... Euh ce qu'on a fait quand même, hein, mais plutôt qu'aller traduire les copyrights tout ce genre de choses que jamais personne ira regarder, surtout qu'en plus ça ne se traduit pas. Mais euh... voilà, on a essayé de mettre les, les plus importants en premier, et donc chacun peut réserver sa section sur ce ticket. Donc on n'a pas trop de conflits de ⁇ Ah bah j'ai deux personnes qui ont poussé en même temps la même chose. Euh, ⁇ J'ai essayé de documenter un peu aussi... Euh... Des, des manières de travailler aussi sur ce ticket, euh, dont ma manière de travailler à moi qui est un peu, un peu déviante, un peu personnelle, là, est que je ne sais plus où elle est. Euh, ouais, voilà. En fait moi vu que je traduis euh, hors ligne dans le RER, j'ai des fois euh, du vocabulaire qui me manque. Et donc ma manière euh, qui est, euh, hein, qu utilise des scripts qui sont commis dans slash script, c'est que je vais euh, prendre un point PO, le transformer en CSV, mettre mon CSV sur euh, un Google Sheet. Dans Google Sheet, il y a une fonction Google Translate. Je traduis euh, tout le sheet en même temps, ce qui prend euh, 10 minutes à Google Translate de tout me traduire. Ensuite, j'ai un deuxième script. Enfin, je le re-télécharge en CSV. J'ai un deuxième script qui m'en refait un point PO traduit par Google Translate. Je mets ça sur mon téléphone et après, je peux traduire hors ligne avec du Google Translate qui est, en fait, pas si dégueulasse généralement. Des fois, c'est dégueulasse, mais finalement, je trouve que Google Translate s'en sort vachement bien. Mais à moi, ça me sert à avoir euh, des idées de vocabulaire dans les traductions. Des fois, Google Translate a une bonne idée de vocabulaire et je fais « ouais, en fait je vais prendre ça ». Donc je, oui, je réécris la phrase, mais euh, ça me donne du vocabulaire, ça me donne des pistes de traduction, ça me donne une proposition de traduction qui parfois n'est pas dégueulasse. Donc moi je travaille comme ça, je vous le conseille pas forcément, hein, mais euh, en ce moment je fais comme ça. Donc, j'ai euh, des trucs un peu bizarres du genre euh, ici un, un, un --mangle et --un-mangle parce que Google Translate a tendance à énormément se perdre sur les marquages euh, restructurés de texte. Typiquement, back-code, back euh, un mot, back-code, back Google Translate il va le traduire en mettant un espace en plein milieu ou ce genre de choses. Et donc, euh, je lui cache ça euh, en base 64 encodé. Ce qui fait qu'il fait Ah, je comprends pas donc je vais le laisser tel quel. Et derrière, je. base 64 décode et je retrouve euh, mon truc. C'est. Dégueulasse, mais ça marche très bien. <rire> Au moins, j'ai des traductions Google Translate qui sont à peu près correctes derrière et que je peux travailler. Oui ouais. Alors, La question, c'est est-ce euh, qu'on travaille aussi sur les docstrings dans le langage euh, ou est-ce qu'on travaille que sur le RST et euh, non, moi je travaille que sur le RST pour le moment, donc que sur la doc en ligne. Euh, la, la doc dans les docstrings n'a pas tout à fait le même but que la doc en ligne, euh, et ça pourrait être une idée d'un jour les traduire. Peut-être j'y penserai quand j'aurai fini. Un jour j'ai fait les maths, euh, si je fais tout tout seul, j'en ai pour 12 ans. Donc si on est 12, au prochain picon c'est fini. Je dis ça comme ça. Hein. Qui d'autre a une question Oui. Euh, non, j'ai pas eu ça, mais on a eu des débats euh, un peu euh, grammaire nazi sur euh, l'apostrophe. Est-ce qu'on doit utiliser euh, une apostrophe euh, de la table ASCII ou est-ce qu'on doit utiliser euh, une quote qui donc sémantiquement n'est pas une apostrophe, mais que euh, Unicode Conseil d'utiliser comme étant une apostrophe parce que euh, euh, graphiquement elle ressemble plus à une apostrophe française. Donc, euh, moi d'un côté je dis euh, c'est un peu bizarre d'utiliser une apostrophe, enfin d'utiliser une quote pour une apostrophe, parce qu'une quote pour moi enferme quelque chose, entoure quelque chose. Donc, sémantiquement, c'est pas du tout une apostrophe qui est là pour coller quelque chose, la sémantique pas du tout la même. Donc, moi j'ai du mal à utiliser quelque chose qui est censé entourer pour coller sémantiquement pour moi ça marche pas du tout alors que unicode le conseille et que enfin voilà il y a, y a débat là dessus des fois sur les tickets bon donc oui des fois on est un peu grammaire nazi ou euh, unicode nazi ou ce que tu veux mais euh, non j'ai pas eu de type qui fait que corriger l'orthographe ça pourrait être pas mal parce que moi même je fais des fautes euh, d'orthographe ou de des fautes de frappe parce qu'au clavier du téléphone des fois c'est je vois pas mes fautes j'en fais et des fois je me relis et je fais ah il y a pas mal de fautes de frappe quand même donc ça pourrait être bien d'avoir de temps en temps un type comme ça, mais j'en ai pas eu non Oui que vous avez déjà un sur les termes un peu... Alors, euh, on en a un, oui, mais euh, de là à l'utiliser, en fait, il euh, y a des bas aussi. En fait, je pense que. Hum, alors, il est là. En fait, on a un gros redneu avec le tableau que je vous ai montré tout à l'heure qui est généré automatiquement, euh, on a la section comment on fait pour aider, etc. En fait, finalement, toutes mes slides sont un peu reprises ici euh, dans l'ordre sur comment on aide, euh, quel style on utilise, euh, on a une moulinette pour fixer le style des points PO, au cas où votre éditeur n'utilise pas le même style que nous pour réduire les guides diff, etc. Euh, comment obtenir de l'aide, l'uniformisation du vocabulaire, c'est ta question. Donc oui, on a un petit peu, euh, d'ailleurs on a même des issues de temps en temps sur euh, à quel mot on utilise, dans quel contexte. Et, euh, et là, on a un petit peu une table de comment on traduit quoi. Euh, en fait, je pense qu'il y a... Des fois, quand je traduis, au début d'un paragraphe, je vais aller utiliser la, la vraie traduction. Parce que euh, culturellement, les gens ont besoin de connaître le vrai mot en français. Et dans le reste du paragraphe, des fois, je vais m'autoriser à utiliser le mot en anglais, euh, donc euh, en italique, pour dire « attention, c'est de l'anglais dans une phrase en français ». Juste pour la clarté de la phrase, parce que utiliser Uplay à chaque fois qu'on parle de tuple, c'est très très très chiant à lire. Donc euh, j'utilise Uplay une seule fois dans ma doc pour dire « ok, on est d'accord, c'est un Uplay, mais euh, sinon non, c'est un tuple et on parle bien de tuple quand on parle français, donc j'ai pas de raison de mettre Uplay dans la doc quand on parle de tuple. Surtout pour liste, tuple, dict, c'est légitime parce qu'au-delà d'être un mot anglais, c'est un type du langage et on va pas s'amuser à traduire... Les, les types du langage ou les mots-clés du langage. Donc pour tuple, c'est complètement légitime de garder tuple. Donc il y a des contextes où on va utiliser euh, plutôt un mot, plutôt un autre, plutôt une traduction, plutôt une autre, où se dire on l'utilise qu'une seule fois pour la culture euh, dans le glossaire et puis après on, on le laisse en anglais. Donc ça dépend beaucoup du contexte. Ouais. Les listes en compréhension, euh, par exemple, je ne sais pas trop s'il y a un consensus dessus. Euh, bug, il euh, y a un débat, parce que est ce qu'on utilise bug Mais en fait, bug c'est déjà pris pour la châtaigne, donc il euh, y aurait un conflit de nom. Donc moi je préfère traduire bug, donc je conseille bug, même s'il y en a qui préfèrent bog. Voilà. Des fois c'est évident, des fois c'est pas évident. Des fois on ouvre des issues et on en discute, on n'est pas d'accord. Mais c'est aussi très contextuel, il hein. y, y a des parties de la doc où tu vas utiliser une traduction, et d'autres parties où tu vas utiliser une autre traduction, parce que dans le contexte ça fait plus de sens. Euh, un exemple typique, c'est euh, tout le monde en français dit « retourner » pour euh, une fonction qui renvoie quelque chose. Bah, je trouve que c'est pas très légitime, et dans certains contextes, je préfère dire « renvoyer » que « retourner ». Parce que dans certains contextes, « retourner » est un peu ambigu, tu as un peu l'impression que tu prends ta chaîne de caractère et que tu vas la retourner. Mais c'est quand même légitime d'utiliser « retourner » parce qu'on a des euh, expressions « retour à l'envoyeur » par exemple, on a bien la notion de « retour ». Donc « retourner » est un peu légitime, donc dans certains contextes, je vais utiliser retourner, dans d'autres contextes, je vais utiliser renvoyer. Ça dépend euh, aussi de, euh, par exemple, le type du paramètre, si euh, c'est euh, quand tu modifies le paramètre ou si euh, tu vas créer un nouveau résultat. En fonction de ce contexte-là, je ne vais pas forcément utiliser le même vocabulaire. Oui Qui d'autre Oui je sais pas pourquoi que je la traduis, parce que, en fait, la et Alors La question c'est, est-ce que des fois en traduisant, je me rends compte s'il euh, y a des gros problèmes dans la doc, qu'on devrait euh, sur des sections entières tout refaire Je me le suis jamais dit sur des sections entières, euh, déjà parce que pour le moment je traduis des sections euh, un peu soft, et donc ça, y a finalement, euh, c'est de la doc assez bien écrite sur les parties sur lesquelles je suis encore, je suis pas arrivé sur... Euh, non je vais pas citer de morceaux qui sont sales, après je vais me faire taper... Euh, je suis pas trop encore arrivé sur ces débats. Par contre, euh, je trouve des fautes euh, de grammaire ou des fautes de construction euh, dans la doc en anglais, des fautes d'orthographe, etc. Ça m'arrive d'en trouver, donc pour le coup, euh, bah, je fais une petite pull request, je fais une issue dessus, et je dis oh, « regardez là, il y a une erreur ». Alors des fois, vu que mon anglais n'est pas parfait non plus, des fois je me dis « tiens, je comprends pas cette syntaxe ». Donc je vais sur euh, « dièse python » en anglais, je fais « les gars, ça veut dire quoi cette phrase ?» Et là ils me font bah ça veut rien dire je fais, Ah c'est bien ce que je pensais Et là j'ouvre une issue je fais les gars je sais pas comment on le, le dirait correctement Mais là par contre ça veut rien dire donc euh, corrigez le je peux pas faire une pull request je peux pas faire un patch je sais pas comment vous le diriez proprement en anglais Mais ça c'est pas propre Donc ça ça m'arrive ouais Souvent c'est dû à des modifications de modifications de modifications quoi. Qui a d'autres questions Bon on applique Oui C'est super difficile à estimer. Comme je t'ai dit tout à l'heure, euh, si je suis tout seul, j'en ai pour 12 ans. Là, ça fait à peu près 3-4 mois que je n'ai pas traduit du tout, parce que je suis plus concentré sur euh, ouvrir docs.python.org/fr. Docs euh, je pense que la vraie priorité aujourd'hui, c'est d'ouvrir docs.python.org/fr parce que ça va nous donner une grosse visibilité. Et je ne serai pas tout seul à traduire. Je pense que quand on aura ouvert ça, il y a tout un tas de Français qui vont faire « Ah, il existe une traduction !» et qui Parmi ces gens-là, il y en a une partie qui va se dire « ah bah, je vais peut-être contribuer ». Et là, si on a euh, 50 traducteurs qui arrivent, en deux mois c'est fini. Donc ça dépend vraiment du volume de traducteurs. Hein. Tout seul j'en ai pour 12 ans, à 12 il y en a pour un an. Les maths sont faciles. Bah, ça dépend vraiment de quand est-ce qu'on ouvre Dox, en fr. Si on n'y arrive pas, ça va être dur. Je pense qu'on y arrivera, mais je ne sais pas quand. Euh... Upstream, c'est très difficile de communiquer avec eux, euh, ils sont super occupés, enfin il y en a à peu près qu'un qui s'occupe de la doc euh, Upstream, euh, Benjamin Peterson. Je lui envoie à peu près un mail par mois et il met à peu près un mois, un mois et demi à me répondre à chaque mail. Donc c'est un peu technique d'échanger avec lui surtout quand il me dit ah bah ben non là c'est pas bien. Je corrige, je lui fais, hé hey, regarde c'est corrigé. Un mois et demi je le relance. <rire> et donc ouais c'est lent. Mais si on y arrive, ça va aller vite. On ne sait pas si on y arrivera, et on ne sait pas quand on y arrivera. Donc non, c'est très très difficile de donner une estimation de quand est-ce que ce sera fini. Euh, par contre, comme je montrais tout à l'heure dans les slides, il y a des parties qui sont intéressantes, surtout pour euh, les débutants, qui sont terminées. Euh, hop, sur celle-là. Euh, ah non, c'est pas sur celle-là. Enfin moi, il y a le, sur ouais, y a le tuto qui est terminé, il y a le glossaire qui est terminé, la partie install, elle est à la moitié. Donc finalement, et il y a plein de parties qui sont terminées. Donc finalement, pour un débutant aujourd'hui, elle est suffisante. Euh, suivre le tuto en français complet, c'est déjà sympa pour apprendre Python. Donc pour un débutant, elle est utilisable. C'est cool d'avoir le tuto en français. Le... Et il est hébergé sur... Euh, un... oh, je pense que c'est sur le GitHub. Il doit y avoir un lien dans le RedMed du GitHub. Mais il est hébergé sur aspi.org slash docs slash Python slash 3.5.